des projets miniers industriels sont en cours à proximité ou sur des territoires autochtones. J'ai donc décidé de formuler une requête en alerte rapide devant l'organe de traité chargé de contrôler le respect de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale demandant de suspendre le projet minier Montagne d'Or et de recueillir le consentement des peuples autochtones, la pression exercée par les Nations Unies, par les militants et l'opinion publique a finalement contraint le gouvernement français à retirer son soutien au projet minier, une victoire importante pour mon peuple. <truits>